Bonjour à tous, nous allons prier euh, un chapelet euh, avec des intentions universelles à l'aide de ce livre. Pour aider à prier le chapelet, c'est le deuxième volume, aux éditions du Parvis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Seigneur, immerge toutes les âmes passées, présentes et futures dans ta divine volonté. Accorde-nous un déluge de grâce. Voilà, que, euh, que l'Esprit-Saint descende euh, vraiment euh, sur toutes les âmes passées, présentes et futures, et euh, les éclaire euh, de, sur ta volonté, et que l'Esprit-Saint donne à toutes les âmes la force d'accomplir leur mission sur terre, leur donne la force d'accomplir ta volonté parfaitement, immergée en toi. Voilà, mon Dieu, accomplissez en moi vos desseins,